Aujourd'hui le 8 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Regroupement conjoint des troupes russes dans les zones de l'opération militaire spéciale à partir de midi le 6 janvier à minuit 7 le 1er janvier, il a observé le cessez-le-feu déclaré sur toute la ligne de contact. Pendant toute la durée du cessez-le-feu, les troupes ukrainiennes ont continué à bombarder intensivement les colonies et les positions russes. Dans les directions Kupiansk et Krenolimansk, les forces armées ukrainiennes ont mené 78 attaques d'artillerie et de mortiers. Dans les directions Soleda, Avdivski et Marijski, l'ennemi a utilisé de l'artillerie de gros calibre pour effectuer des bombardements 155 fois. Plus de 160 projectiles de gros calibre et 20 lance roquettes multiples ont été tirés par les troupes ukrainiennes sur des zones résidentielles de la ville de Donetsk. Dans la région de Zaporozhye, des tirs d'artillerie ont été ouverts par l'ennemi 89 fois. L'artillerie ukrainienne a été utilisée 55 fois dans les directions Carson et Krivwarog. Le feu de retour des troupes russes a supprimé l'artillerie ukrainienne, à partir de laquelle le bombardement des colonies a été effectué. Après la fin du cessez-le-feu dans la direction de Kupiansk, les troupes russes ont infligé des dégâts de feu à des accumulations de main-d'œuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novozlovskoye en République populaire de Luhansk et de Sakovka dans la région de Kharkiv. Plus de 30 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et deux véhicules ont été détruits. En outre, deux groupes ennemis de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans les zones des colonies de Kotliarovka dans la région de Kharkov et de Novoslovskoua dans la République Populaire de Lugansk. Dans la direction Kranolimansky, après la fin du cessez-le-feu, des unités russes ont lancé des frappes d'artillerie sur deux groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk. Et de Serebrianka de la République Populaire de Donetsk. Ainsi que des accumulations de main-d'œuvre et d'équipements ennemis dans les zones des colonies de Makivka et de la République Populaire de Stelmakivka et Lugansk. À la suite des frappes, plus de 50 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, une camionnette et une voiture ont été détruits. En outre, des groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies d'Artmovka et de Serebrianka. Dans la direction de Donetsk, des frappes d'artillerie russes ont contrecarré une tentative de l'ennemi, avec des forces allant jusqu'à une compagnie de la 54e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, de contre-attaquer les positions des troupes russes en direction de la colonie de Sporno et du République populaire de Donetsk. Détruits jusqu'à 70 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et une camionnette. Dans la direction sud-donetsk, dans la zone des colonies de Novomikhaïovka, Vladimirovka, Pavlovka et Neskuchnois de la République populaire de Donetsk, les actions des groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été arrêtées. Plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes et trois véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique de l'armée, les troupes de missiles et les frappes d'artillerie ont frappé les entrepôts d'armes et de munitions de roquettes et d'artillerie du 95e SOA aéroporté et de la 60e Brigade mécanisée des forces. Armée ukrainienne dans les zones des colonies de Krasniliman et Konstantinovka du République populaire de Donetsk, ainsi que 84 unités d'artillerie sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 117 districts. Au cours du combat de contre-batterie, les équipages d'artillerie de la batterie d'obusier de la 59e brigade d'infanterie motorisée et des systèmes de lance-roquettes multiples grades ont été vaincus sur des positions de tir dans les zones des colonies de Karlovka et de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu 5 avions de l'armée de l'air ukrainienne en une journée. Un avion de chasse ukrainien su 27 a été abattu près du village de Lozové, dans la région de Kharkiv. Un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu près du village d'Isium dans la région de Kharkiv. Deux avions ukrainiens Su-25 ont été abattus dans les zones des colonies de Nikolai-Poly et de Novidonbass. Un avion ukrainien MiG-29 a été abattu près du village de Veslaï dans la République populaire de Donetsk. La défense aérienne signifie la destruction de cinq véhicules aériens sans pilote ukrainien. Dans les zones des colonies de Patalakovka, Kuzmovka, Kuzmino, Kremneia et Psnikno de la République populaire de Lugansk. En outre, dix roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples, Imar et Uragan ont été interceptées dans les zones des colonies de Kremneia en République populaire de Louansk, de Rokov dans la région de Zaporozhye, de Stepnoe en République populaire de Donetsk et de la ville de Donetsk. Un missile anti-radar américain à armes a été abattu près du village de Kurdiyomorka dans la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 365 avions, 199 hélicoptères, 2848 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7449 chars et autres véhicules blindés de combat, 972 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3787 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7965 unités de véhicules militaires spéciaux. En réponse à la frappe criminelle du régime de Kiev dans les premières minutes de janvier 2023, une opération de représailles a été menée par le commandement du groupe uni des forces russes lors du déploiement temporaire de personnel militaire russe dans la colonie de Makivka à Donetsk, République Populaire. Au cours des dernières 24 heures, les services de renseignement russes ont découvert et confirmé de manière fiable par plusieurs canaux indépendants les points de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes dans la ville de Kramatorsk. Il y avait plus de 700 militaires ukrainiens dans l'auberge numéro 28 et plus de 600 militaires ukrainiens dans l'auberge numéro 47. A la suite d'une attaque massive de missiles sur ces points de déploiement temporaire d'unités des forces armées ukrainiennes, plus de 600 militaires ukrainiens ont été tués.